Donc, 5.10, vous êtes face à un QCM, vous n'avez rien appris, vous répondez au hasard. Quelle est la probabilité que vous réussissiez, c'est-à-dire que vous obteniez la note euh, minimum requise pour réussir ce QCM Alors, un QCM, c'est ça, on a une question et puis, donc dans ce cas, cas qu'on nous donne, on a quatre réponses possibles. Donc ici, la probabilité de répondre juste à la question, si on répond au hasard, c'est 1 sur 4. Et la probabilité de répondre faux, c'est-à-dire de ne pas répondre juste, c'est 3 sur 4. Pour réussir, il faut répondre à au moins 3 questions sur 5 correctement. On nous dit que les questions sont indépendantes, ça veut dire Répondre à une question n'a pas d'influence sur une autre question. Donc on peut répondre aux questions dans n'importe quel ordre. Donc comment est-ce qu'on peut euh, représenter ça Eh bien, on répond à la première question, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la cinquième dans cet ordre-là ou dans un autre ordre, ça n'a pas d'importance. Et puis, on peut répondre juste ou faux. Et puis la deuxième, on continue, on peut répondre juste ou faux. Et puis, on peut continuer comme ça pour les cinq questions. Donc à chaque fois... On a deux issues possibles, soit on répond juste, soit on répond faux. Et puis on répète ça cinq fois. Donc, on est ici bien dans le cas de processus ou de l'expérience de Bernoulli qu'on a vu vendredi. Où on répète la même, la même expérience plusieurs fois, c'est-à-dire on répond à une question, et puis on peut répondre juste, on peut répondre faux, avec toujours la même probabilité de réussite ou euh, de... d'échec. Alors, on vous demande de trouver les différentes probabilités ici à 1 on a différents événements A0 c'est répondre à aucune question juste A1 c'est répondre à une question juste A2 c'est répondre à deux questions justes exactement, etc. Donc, D'après ce qu'on a vu vendredi, la probabilité de répondre à 0 questions justes, c'est égal à la probabilité de répondre juste à la puissance 0 fois la probabilité de répondre faux à la puissance 5, puisque en tout on a 5 questions. ce petit nombre qu'on a vu, c'est 0,5, donc combien de possibilités différentes on a d'arranger ici ces cinq questions fausses parmi les cinq questions euh, Dans ce cas-là, on peut tout de suite dire que ça c'est égal à 1, parce que il n'y a pas 36 000 manières de répondre faux aux questions une fois faux à toutes les questions donc on ne peut pas permuter les différents, euh, différentes réponses possibles d'accord donc si on faisait l'arbre il n'y aurait qu'une seule branche avec je réponds faux, je réponds faux, je réponds faux je réponds faux, je réponds faux, je réponds faux. il n'y a pas d'autres possibilités on peut faire la même chose répondre exactement à une question correctement Dans ce cas-là, on aura une réponse juste et quatre réponses fausses. Donc la probabilité de chaque branche, ce sera 1 quart à la puissance 1 fois 3 quart, fois 3 quart, fois 3 quart, fois 3 quart, donc fois 3 quarts à la puissance 4. Et puis ça, il y a différentes façons de, de l'arranger. Donc on peut répondre juste à la première et puis faux à toutes les autres. Ou on peut répondre juste... Un faux à la première, puis juste à la deuxième, puis faux à toutes les autres. Ou alors, juste, euh, faux, faux, juste, faux, faux, etc. En fait, on voit là qu'il y aura cinq branches différentes. Mais plutôt que de les énumérer, eh bien, on peut utiliser ici. j'ai mis 5 Parce que c'est le nombre de possibilités qu'on a de répondre juste à une question parmi les 5 questions posées. C'est le nombre total de questions et ça c'est le nombre de questions justes qu'elle répond. Et puis euh, on peut continuer comme ça, je ne vais pas tous les faire. La probabilité, c'est 4, 5, 1 quart à la puissance 4. 3 à la puissance 1. Donc, répondre juste à 4 questions, répondre faux à une question. Et puis, ça, c'est le nombre de possibilités que l'on a de permuter toutes ces réponses, justes et fausses. Ça donnait ça, donc c'est un peu égal pour le moment. On a C, Kn. N, N c'est le nombre de fois que l'on répète l'épreuve. Et K, c'est le nombre de succès qu'on veut avoir parmi ce nombre de fois où on répète l'épreuve. Donc là, l'épreuve, c'est répondre à une question. On répond en tout à cinq questions. Et puis à chaque fois ici, c'est le nombre de questions correctes, donc la probabilité, on va avoir la probabilité du nombre de questions correctes répondues parmi les cinq questions posées. Alors maintenant, quelle est la probabilité de passer le, passer le test On nous dit que pour passer le test, il faut répondre au moins à trois questions correctement, sur les cinq. Donc c'est la probabilité d'avoir trois questions justes, ou quatre questions justes, ou cinq questions justes. répond à 3 questions sur les 5 correctement, on a réussi le test. Mais si on répond à 4, on a répondu au moins à 3, donc on a aussi réussi le test. Et si on répond à 5, on a répondu aussi au moins à 3, donc on a aussi réussi le test. Et puis il me semble, si vous faites le calcul, ça fait à peu près 10% de probabilité de réussir le test si on répond au hasard. C'est pas beaucoup, hein. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller sans avoir révisé et de répondre au hasard aux questions. Ça dépend, si votre but c'est de ne pas réussir le test, alors pourquoi pas. J'ai fait le ALC et puis le B, on nous demandait est-ce que les événements... sont-ils incompatibles Alors on a vu deux notions qui sont différentes. On a vu la notion d'événement indépendant. Et puis on dit que des événements sont indépendants si le fait que l'un ait eu lieu n'influence pas sur, le, euh, sur, la, sur la probabilité de, de l'autre. Donc on a vu plusieurs manières de montrer que des événements étaient indépendants. Ou encore la probabilité de A et B. p de a fois p 2 B. Donc ça, plusieurs manières de montrer que des événements sont indépendants Deux événements sont dit incompatibles si leur intersection est égale à l'ensemble vide. Incompatibles s'ils ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Alors, ici, les événements A0, A1, etc., jusqu'à A5, ils sont incompatibles parce qu'ils ne peuvent pas avoir lieu en même temps on ne peut pas à la fois répondre exactement à trois questions et répondre exactement à quatre questions. On ne peut pas à la fois répondre exactement à une question et répondre exactement à cinq questions. Si on a répondu exactement à cinq questions, on n'a pas répondu exactement à trois questions, puisque cinq, c'est plus que trois. Parce que ça... C'est une notion... Euh c'est subtil.